Yuki, va chercher la balle. Attention, la peinture Oh non, Yuki <rire> Maintenant, il y a des tâches partout. Celles faites par notre Yuki et celles de la balle. Yuki a fait plus de tâches. Normal, il a quatre pattes et il n'y avait qu'une seule balle. Rangeons-les pour les compter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 tages pour la balle. À celle de Yuki maintenant. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il en reste 4. Mais tu as vu Dans les groupes, il y en a la même quantité. 10 et 10. Oui, un paquet de 10, c'est une dizaine. Alors, cela pourrait être une dizaine de n'importe quoi. Une dizaine, 10 unités font une dizaine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. Et pour indiquer la dizaine, on met un 1 devant un 0, comme cela. Et on a deux dizaines. Alors que ces quatre-là restent des unités. Deux dizaines et quatre unités font 24. Pour résumer, une dizaine, c'est 10 unités. Et 10, c'est une dizaine ou 10 unités. Oh là là, les tâches. Maintenant, il y en a des dizaines. Oui, mais on verra ça la prochaine fois. Yuki, laisse la babale. Yuki. Yuki Ah non Stop Yuki Oui, tu vas pas recommencer à courir dans la peinture et faire des tâches partout Oh le pauvre Il a envie de jouer Voyons à ton avis, combien de fois les gants peuvent-ils faire rebondir la balle sans la laisser échapper Je commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu ne sais plus compter après 10 Si, c'est facile. 11, 12, 13, 14, 15, 16... Stop pourquoi Qu'est-ce qu'il y a après 16 17 mm -mm. Et après 18, 19, 20, 21 Et tu ne remarques rien Bah ben si Ça se voit comme le Z du nez au milieu de la figure On entend le son du Z Dans les nombres 11, 12, 13, 14, 15 et 16 alors que dans les nombres suivants, on entend la dizaine et l'unité 17, 18, 19 Ah oui, j'ai compris C'est pareil pour 21, 22, 23 et ainsi de suite Jusqu'à 67, 68, 69 et 68 par exemple C'est 60 et 8 C'est 6 dizaines et 8 unités c'est 6 dizaines et 8 unités. Et pour les dizaines, tu sais, quand il n'y a pas d'unité derrière. Tu veux dire 10, 20, 30, 40, 50, 60 Regarde, il y a à chaque fois un zéro derrière. Ce zéro, on ne l'entend pas. C'est pour ça qu'on appelle le zéro le chiffre du silence. Les mots qui désignent les nombres de 11 à 16 se finissent par the. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pour nommer les nombres de 17 à 69, il faut les décomposer en dizaines et unités. Quand il n'y a pas d'unité, on écrit le chiffre du silence, 0. Mais pourquoi on s'arrête aujourd'hui à 69 si tu veux savoir ce qu'il y a après 69, on regarde ça la prochaine fois Parce que là, Yuki, il a vraiment envie de jouer D'accord Allez, va chercher la balle, Yuki Oh non Yuki Non, reviens Tu vas faire des tâches partout Non, non, Yuki, ce n'est pas possible <rire> Non, pas le temps de jouer avec toi Il faut tout nettoyer 67, 68, 69 Je parie que tu ne sais pas ce qu'il y a après 69 Si, c'est 70 Et après, c'est 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78... Et avec la grosse tâche là, ça fait 79. Tu ne remarques rien Si, quand on compte de 70 à 79, on entend le mot 60. Et pourtant, les nombres commencent par 7. Tu as raison. Et quand on écrit 70, par exemple On voit bien le mot 60 dedans. C'est parce que 70, c'est 60 plus 10. Je sais, on va faire un jeu. Avec la main droite, on va écrire les nombres en lettres. Et avec la main gauche, on va les écrire en chiffres. Attention. Prêt C'est parti. 60... Soixante... Attends, attends. Tu vas trop vite. 12. <rire> Allez, on inverse. Le droit, tu inscris les chiffres. Le gauche, tu écris en lettres. Prêt 78. Bravo Tu vois, il faut attendre d'entendre tout le nombre avant de l'écrire en chiffres. Bon, allez les gants, vous n'allez pas vous fâcher. On vous explique. Il n'y a pas de mot nouveau pour désigner la dizaine au-dessus de 60. 73, c'est 60 plus 13. Et 73, c'est aussi 7 dizaines et 3 unités. Pour compter de 70 à 79, c'est-à-dire des nombres qui ont 7 dizaines, on utilise le mot 60. Et on complète par les nombres de 10 à 19. Stop Arrêtez les gants Tu n'as pas envie de savoir ce qui se passe après 79 Si, justement Il faut que Yuki fasse encore plus de tâches Yuki Yuki Reviens Va chercher la babale 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 Oh non On voulait apprendre à compter de 80 à... au moins 99 On a encore recommencé à compter, mais cette fois à l'envers On commence à 99 et on arrête à 80, d'accord <rire> 99... 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81 et 80 Tu ne remarques rien Si Quand on compte de 80 à 99, ou inversement, on entend toujours le mot « 80 ». Et 80, c'est 4 fois 20. Mais 80, c'est aussi 20 plus 20 plus 20 plus 20. Et les mains, et si on faisait le même jeu que la dernière fois Oui. La droite, tu écris les nombres en lettres. Et toi, la gauche, tu les écris en chiffres. D'accord Prêt Alors, 80. Arrête Tu sais bien qu'il faut attendre d'entendre tout le nombre avant de l'écrire en chiffres. 14 oui, bravo Car même si on entend 80 au début, il peut commencer par un 8 ou par un 9 C'est parce qu'on n'a pas de nouveau mot pour désigner la dizaine supérieure à 80 94, c'est 80 plus 14 Pour compter de 80 à 99, on utilise toujours le mot 80 et on complète avec les nombres de 1 à 19 Maintenant, on sait compter de 0 à 99 je suis bien curieuse de savoir ce qu'on va voir la prochaine fois. Au moins aussi. Mais en attendant, on joue avec Yuki. Allez, va chercher la babale. Salut Freddy, regarde ce qu'on t'a apporté Oh là là, toutes ces carottes <rire> Combien crois-tu pouvoir en manger Freddy 10, 20, 30, 35, 37, 42, 58 <rire> 58, <rire> mais quel appétit, va falloir les compter Voyons 2, 4, 6 plus vite, Freddy On va jamais y arriver comme ça Essaye de les compter par 4 12, 16, euh, 16 plus 4, ça fait 20, plus 4, 24 On pourrait faire plus simple pour compter plus vite Ah oh oui Et comment En les comptant 10 par 10 Voici un groupe de 10 carottes, d'accord Et tu veux 58 carottes, c'est ça ah oui, j'ai compris. Donc pour compter 58 carottes, il faut 5, 5 groupes de 10 carottes. 10 plus, 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10. Mais ça ne fait que 50 carottes. Oui, il en faut encore 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc... Si on décompose, 58 carottes, c'est 5 groupes de 10 et 8 unités. Oui, c'est 10, 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 8. Et ça fait 58 carottes. Oh, je commence à comprendre. Mais je crois que 2 carottes suffiront à Freddy pour aujourd'hui.